De nouvelles fonctionnalités ont été apportées à LibreOffice Calc 5.1 pour vous aider à produire plus rapidement de meilleurs documents. Les menus ont été simplifiés. Un nouveau menu Feuille regroupe toutes les opérations sur les cellules, lignes, colonnes. Les menus contextuels ont été enrichis de commandes pour insérer des lignes au-dessous et des colonnes à droite de la colonne courante. Le panneau propriété du volet latéral inclut une liste déroulante pour choisir le style de cellule et des boutons pour augmenter ou réduire la taille des caractères. Outre l'export au format HTML et PDF, il est désormais possible d'exporter le classeur au format image PNG. La fonction « Recherche » inclut une option pour chercher les données telles qu'affichées, tenant compte du formatage. Ici, nous recherchons un nombre affichant l'unité en kilomètres. Texte introuvable. Cochons l'option « Chercher un contenu tel qu'affiché » permet de trouver celui-ci. Pour finir, dans le menu données statistiques, un nouveau dialogue permet de paramétrer les calculs de régression.